28 ministres, titulaires et 12 délégués et on dénombre à 13 le nombre de femmes qui y figurent. Voilà le gouvernement dont Alain-Claude Bélévinzé a la charge de conduire en sa qualité de premier ministre chef du gouvernement. 24 heures après la nomination de cette nouvelle équipe, les Gabonais s'interrogent sur sa capacité à combler leurs attentes. Les Gabonais doivent être beaucoup éduqués. Regardez comment la population de sa voix. Les nouveaux quartiers secrets. Mais il n'y a pas d'école. Il n'y en a pas. Nous sommes ici à Dragage, et on est dans le plus grand arrondissement de l'Université, on est en Nzayon. Si vous rentrez là-dedans, vous allez voir, il y a plein de quartiers ici. Tous les enfants que vous voyez la sortent de ces quartiers. La seule école publique, c'est l'école publique de Dragage. Est-ce que c'est normal Vous savez que vous êtes obligés d'apprendre à mi-temps Voilà, en mi-temps. Les enfants sont obligés d'apprendre à mi-temps. Vous rencontrez notre établissement, à l'intérieur là-bas, il y a plein de quartiers, à gauche, à droite, le Ils sont pleins qui reviennent de là-bas pour ici. Et vous regardez, c'est des enfants comme ça. C'est dangereux. De... Donc, est ça est le marché, le marché de plus, comme si on ne le sait pas. Il n'y a plus rien qui ne On va pas manger, on va s'habiller. Ça va mal. Pour de nombreux Gabonais, c'est un gouvernement de combat dont la mission première serait la reconduction du chef de l'État au soir d'août 2023. On va former un gouvernement de aura des nouveaux gens qui vont travailler, qui ont des compétences dans chaque matière. Et ce gouvernement, ce sera un gouvernement de combat pour le futur des élections présidentielles. que Ali Bongo C'est oui, mais puisque c'est le favori. Les Gabonais. que je pense, c'est plus. C'est une politique politicienne. C'est-à-dire C'est-à-dire, nous comparons les échéances 2023. Bon, certainement, le candidat euh, de, de, de la partie, du, euh, de la partie euh, majoritaire, qui pouvoir, il peut déjà s'allier des personnes stratégiques. D'accord Lorsqu'on lorsqu regarde bien euh, la nomenclature de ce gouvernement, on se rend compte que euh, c'est plus ou moins des personnes du parti en place, du parti majoritaire, qui sont, sont conduites. D'autres Libre-Villois restent confiants quant à la capacité de cette équipe à améliorer les conditions de vie des populations. On a foi à ce gouvernement et on sait qu'avec ce gouvernement, les choses vont aller comme on le veut. Voilà, On sait que les choses vont changer, on aurait le, le meilleur de, de tout, tout ce que le Gabonais veut. Qu'est-ce que le Gabonais veut justement ben, On veut d'abord, euh, on a des problèmes d'abord de, de, de on a des problèmes d'électricité. De on a des problèmes de route. Si déjà on a déjà ça, déjà, je pense que le reste là-bas va suivre. Euh, Peut-être ça pourrait changer puisque on est dans une nouvelle année, 2023. Il n'y a que Dieu qui connaît, mais on peut dire en ce moment-là qu'on euh, peut avoir confiance au gouvernement parce qu'il y a des choses qui font quand même. Dans cette équipe, l'on observe le retour des ténors en politique, tels que Blaise Noembe de la province de Loguelolo, de René Ndemezo, bien du Wolintem et bien d'autres. Bref, la stratégie de la géopolitique semble avoir primé avec ce que certains Gabonais qualifient de retour en force du Mogabo connu pour ses performances en politique.